Bonjour, vous venez de télécharger le Solfégiciel Félicitations Grâce à cette série de capsules vidéo, nous allons vous aider à en apprivoiser toutes les fonctionnalités. Vous serez surpris à quel point le Solfégiciel peut s'adapter à vos besoins pédagogiques. Observons tout d'abord l'interface. En haut de la page se trouve le cadran Partition. Ces quatre grands boutons correspondent aux grandes catégories d'opérations. Les boutons verts permettent d'ouvrir des tiroirs et sous-tiroirs. Les boutons rouges permettent de déclencher des actions. Pour fermer un tiroir, il vous suffit d'appuyer sur le cercle rouge dans le coin supérieur gauche de la fenêtre ou d'appuyer sur la touche « Escape » de votre clavier. Il est possible de redimensionner la fenêtre principale du logiciel via le menu « Affichage » ou les raccourcis associés, notamment pour l'adapter à l'utilisation d'un projecteur dans une salle de classe. Vous êtes plutôt lecteur L'ensemble des fonctionnalités sont détaillées dans la documentation que vous trouverez sur notre site ou dans le menu Options solfégicielles, accéder à la documentation. Un certain nombre de raccourcis clavier permettent d'interagir avec le sol sans manipuler la souris. Nous encourageons les nouveaux utilisateurs à privilégier l'utilisation de ces raccourcis, et ce, dès la prise en main du logiciel, ce qui permettra une utilisation beaucoup plus fluide. Une liste de ces raccourcis est accessible directement depuis le sol fégiciel. Cliquez sur le menu Options sol fégiciel, Liste de raccourcis clavier. Mais pas de panique nous aborderons les raccourcis les plus importants dans les prochaines capsules. À bientôt